Bonjour, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de ma nouvelle formation consacrée aux soins naturels de l'arthrose et des douleurs chroniques du genou. C'est une formation qui est destinée à celles et ceux qui ont ou qui pensent avoir des problèmes de genou, non, non pas seulement des douleurs, non pas seulement une gêne considérable, mais qui pensent, qui trouvent qu'ils ont moins de souplesse, moins de force, moins d'équilibre, et qui essayent de trouver des solutions qu'ils peuvent mettre en œuvre eux-mêmes et dont les effets sont durables. Car en effet, si vous êtes soigné par un kiné, par un rhumatologue, par un médecin, par un ostéopathe, un chiropraticien, il faut savoir que... La prévention des maladies, notamment des maladies dégénératives, ne peut fonctionner que si elle est active. La prévention ne peut pas être passive, elle ne peut être qu'active. Et active, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes acteur, que vous agissez, que vous êtes le propriétaire du programme. C'est vous qui le mettez en œuvre. Donc vous avez bien entendu besoin de conseils, vous avez besoin d'un suivi, vous avez besoin de coaching, mais c'est vous qui mettez en œuvre le traitement. Voilà, donc dans cette formation rapide, hein, qui dure quelques heures, tout au plus, euh, qui, qui peut être répartie sur plusieurs semaines, je vous explique tout ce que vous avez à savoir sur l'anatomie du genou, mais d'une manière simple et imagée. Hein, donc j'utilise pour ce faire ce petit modèle, et ce petit mannequin hein, qui nous montre tous les mouvements à faire et pas faire. Voilà, ça c'est très pratique. La physiologie du genou, comment ça marche Voilà, avec euh, tous les éléments en présence. Comment ça se détraque Donc tous les problèmes que l'on peut avoir au niveau du genou, du plus léger au plus grave. Quels sont les soins que l'on peut faire Et surtout, quels sont les soins que l'on peut faire soi-même, en complémentarité des soins classiques. Voilà, donc vous voyez, c'est tout un programme, et bien entendu, on ne parle pas que du physique, mais on va parler également de tous les soins naturels, tels que, bien sûr, l'alimentation anti-inflammatoire, antioxydante et anti-vieillissement. Car si on lutte contre le vieillissement, ben on lutte forcément contre le vieillissement articulaire. Mais attention, si vous vous basez uniquement sur l'alimentation pour lutter contre le vieillissement, euh, vous êtes à côté, à côté du problème. Car le corps, c'est à la fois une mécanique, donc une charpente osseuse, musculaire, faciale et organique, donc l'aspect physique. C'est tout l'aspect nutritionnel, c'est l'alimentation. C'est vrai que c'est hyper important puisque chaque cellule de notre corps est formée de ce que nous mangeons, respirons, avalons. Mais également le psychisme, avec les relations psychosomatiques, et également l'environnement. Donc Vous voyez, c'est un programme extrêmement complet, qui plaît beaucoup, puisque entre 500 et 700 personnes visionnent chaque jour ma vidéo sur le genou. Donc pourquoi j'ai fait cette formation Mais Tout simplement pour répondre à votre besoin que vous m'exprimez au travers de vos commentaires et de vos mails. Donc je vous remercie d'ailleurs. Et comme je ne peux pas répondre individuellement d'une manière importante, donc je ne peux faire qu'une réponse succincte, car je ne peux pas donner de consultation sur Internet, c'est déontologiquement impossible, j'ai décidé donc de faire... cette formation pour que Directement, je vous donne toutes les informations que je possède. Et ensuite, je peux vous donner des informations d'une manière plus individualisée. Voilà, c'est tout. Simplement, ben, si vous êtes intéressé, surveillez bien. Hein, mettez, donc, cliquez en dessous pour vous inscrire à ma chaîne YouTube. Et vous recevrez, surtout mettez bien « notification hein, pour recevoir une notification. Et dès que cette formation sera en ligne vous serez informé en premier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Vous pouvez bien entendu accéder à toutes mes vidéos sur YouTube, mais je peux vous dire que j'ai encore en projet plusieurs dizaines de vidéos qui vous intéresseront. Eh bien, je vous dis bonne journée, portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo.